Parfait, donc je vais commencer. Euh, je me présente, Maud de la Bonté. Donc je travaille au Service national du récit de l'univers social. Steve Kirion est avec moi aujourd'hui, donc mon collègue. Donc euh, ben, d'abord, merci d'être présent en ce moment pour la formation sur les ressources en éducation financière. Donc des ressources qui ont été créées à la base de, quand le programme a été créé. Euh, donc, euh, ça faisait du bien, là, même nous, de nous replonger euh, dans ce contenu-là qu'on avait peut-être euh, laissé de côté euh, depuis euh, quelques temps, mais qu'on a un peu, euh, on a modifié donc euh, certaines choses. Puis, euh, donc, euh, c'est ce que je vais vous présenter là, cet après-midi. Donc, euh, petit plan euh, de la formation. Donc, euh, au départ, euh, je vais traiter du matériel pédagogique. Euh, bon, peut-être juste un petit retour sur le programme puis euh, la compétence. Euh, ensuite, vous parler de la planification globale qu'on a faite. Et euh, je vais prendre un exemple concret d'une tâche qu'on a élaborée sur euh, les droits euh, des travailleurs. Donc, on va venir la décortiquer pour un peu vous montrer là, à quoi ça ressemble le matériel qu'on a créé. Là, autant euh, les guides de l'enseignant, les diaporamas, etc. Et dans un deuxième temps, euh, je vais peut-être plus concrètement là, de l'utilisation de la technologie dans le cadre du cours euh, éducation financière. Donc, euh, ça va aller euh, autant d'utiliser Internet, euh, qui peut nous sembler de base, mais quand même, je pense que les élèves en ont encore à apprendre euh, sur l'utilisation d'Internet, et jusqu'à bon créer et conceptualiser. Donc, bon, petit euh, retour sur le programme en éducation financière. Donc, euh, assurément, là, nos situations d'apprentissage visent euh, la compétence, donc, euh, prendre position sur un enjeu financier. Euh, et, bon, la, je dirais que la majorité des crédits d'évaluation aussi qu'on a créés vont vraiment cibler le critère d'évaluation, la euh, justification appropriée du choix. Et donc, bon, vous voyez à l'écran les trois enjeux euh, financiers du programme. Donc, euh, on les a illustrés euh, comme ceci, là, donc avec des petits euh, billets de dollars, la petite euh, mallette pour euh, le monde du travail, le mortier pour poursuivre euh, des études. Donc, euh, c'est euh, un peu comme les, euh, les, les icônes que vous allez retrouver là, tout au long euh, du euh, cours de notre planification globale en éducation financière. Donc, je vous mentionne que toutes les ressources là, dont je vais vous parler euh, cet après-midi sont disponibles sur euh, edufine.resitus.qc.ca. Sinon, c'est également possible, là, donc euh, quand on est sur euh, restus donc euh, sur euh, resitus.qc.ca, vous allez dans Ressources, ensuite dans l'onglet Secondaire. J'ai cliqué. Donc, euh, à gauche, vous allez voir, donc on a vraiment divisé toutes nos ressources là, euh, par matière. Donc, vous pouvez aller directement sur éducation financière. Puis, c'est là, là que vous allez avoir accès à tous les chapitres. Donc, on commence, il y a la planification globale. Et ensuite, on est allé donc euh, par thématique selon les enjeux financiers. Donc, chapitre 1, introduction à l'éducation financière. Chapitre 2, établir son budget. Euh, et ainsi de suite. Donc, je vous montre euh, notre planification globale. C'est euh, la seule planification globale, là, vraiment, là, en détail qu'on a faite pour les programmes en univers social. Ça a été un exercice vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous la connaissez, si vous l'avez utilisée. Euh, donc, on a comme remâcher un peu les thèmes. Euh, on a décidé de ne pas tout à fait les, les faire au complet. Par exemple, bon, on a créé bien sûr une petite introduction euh, de départ euh, pour voir, bon, euh, en début d'année, quelles étaient là, euh, les connaissances des élèves. Pour ensuite aller vers. Euh, directement vers la consommation, puis parler du budget en début d'année, parce qu'on trouvait que euh, le budget, ça allait être un élément assez récurrent là, tout au long euh, de l'année. Ensuite, on tombe plus dans un bloc études. Euh, certains enseignants nous avaient mentionné là, que c'était important de voir certains contenus euh, d'études à cause des choix euh, professionnels euh, futurs là, des élèves, donc ils voulaient que ce soit fait avant Noël, donc pour nous euh, c'est important là, de respecter ça dans cette planification-là. Ensuite, bon, on a un bloc plus travail, on voulait que, par exemple, le sujet des impôts coïncide aussi un peu là au moment où est-ce qu'on fait les impôts dans l'année. Et euh, finalement, on termine avec les, les blocs là, de consommation euh, donc qui n'avaient pas été vus là, en début d'année, donc on termine l'année avec ça. Donc, vous pouvez voir à l'écran que la, la planification globale, on a vraiment pour chaque chaque situation d'apprentissage, chaque tâche, là, bien identifier sur quel enjeu financier ça porte. Donc, dans ce cas-ci, ce serait consommation. On a même identifié un certain nombre de périodes. Et ensuite, on a, bon, on a mis à disposition des enseignants un diaporama, un cahier de l'élève, puis un guide de l'enseignant, donc pour chacune des tâches. Et on a indiqué aussi, là, vraiment dans le programme, c'est quoi les euh, précisions des apprentissages qui allaient être touchées euh, par la tâche. Peut-être juste vous mentionner que si vous voulez avoir accès là, à la planification globale, donc si je clique sur le site euh, du Récitus, c'est vraiment important d'être connecté. Donc là, étant donné que c'est écrit « Déconnexion », on voit que je suis connecté. Euh, parce que, bon, on considérait que c'était un document de l'enseignant puis on voulait mettre les liens directs là, euh, vers les corrigés. Donc, on ne voulait pas là, que ce soit un document qui soit accessible à tous à ce moment-là. Donc, voilà pour la planification globale. Puis, n'hésitez pas là, tout au long euh, de, la prépa de la présentation à poser des, des questions euh, dans le clavardage. Là, si, vous en avez, si vous en avez ou euh, à prendre la parole, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour la planification globale. Maintenant, donc je voulais prendre euh, l'exemple, euh, un exemple concret. Donc j'ai choisi euh, Droit et responsabilité des travailleurs pour vous montrer les différents documents. Euh, donc peut-être je vais commencer par euh, le cahier de l'élève. Donc euh, Question, il y a toujours une question de travail qui va guider la situation d'apprentissage. Donc, dans ce cas-ci, c'est quels sont les droits et les responsabilités des travailleurs. Donc, euh, on a quelques étapes de préparation et ensuite. Donc, l'élève va devoir compléter euh, un schéma tout au long, dans le fond, de la tâche sur euh, le concept de travail. Donc, dans ce cas-ci, là, on voit euh, donc, ce qui est au cœur du concept de travail, c'est la relation entre l'employeur et le travailleur. Euh, on voit qu'en haut, bon, on a mis là un peu comme en, en suprême, donc les lois, c'est ça qui va encadrer donc, euh, euh, le travail, donc entre autres la loi sur les normes du travail. Et donc, ce sera des éléments à compléter là, tout au long euh, de la tâche. On a mis également donc euh, quelques mises en situation vraiment pour que l'élève s'approprie euh, les droits du travail. Donc, euh, c'est des mises en situation, euh, je dirais, euh, qui sont quand même liées là, euh, au travail des jeunes. Donc, euh, par exemple, là, une, une vendeuse dans un magasin euh, qui se pose des questions euh, par rapport euh, que ce soit à son salaire, à ses vacances, etc. Et on propose aux élèves d'aller chercher leurs réponses donc euh, directement sur le site de la CNESST. Donc on aimerait ça qu'ils développent dans le fond ce réflexe-là. Donc quand ils ont une question qui va porter sur les normes du travail, par exemple, d'aller directement chercher euh, l'information sur un site fiable comme la CNESST. Puis tout au long, dans le fond, euh, de cette activité-là, on fournit à l'enseignant un diaporama. Donc, euh, ce diaporama-là contient même donc une planification détaillée pour chacun des cours. Euh, donc, euh, on est allé jusqu'à vous proposer, euh, c'est vraiment une proposition là, euh, de temps par rapport euh, aux notions à avoir, là, euh, dans le fond euh, pour cette tâche-là. On a même proposé ici euh, en début d'activité, euh, un questionnaire, bon, caout, pour justement aller voir, étant donné qu'en cinquième secondaire, il y a plusieurs des élèves là, qui euh, ont déjà un travail, donc aller voir est-ce qu'ils connaissent leurs droits euh, en tant que travailleurs. Donc, un questionnaire CAHOOT. Et on a même inséré là, des contenus, donc, dans le diaporama, vous pourriez utiliser, euh, donc, pour parler euh, des lois, par exemple. Donc, ils sont inclus dans le diaporama. Les mises en situation là, dont je vous parlais tout à l'heure, on a inclus donc euh, les corrigés. Donc, euh, ça peut être fait là, euh, en présentation, en classe sans problème, les notions, etc. Donc, lorsque les élèves ont pris connaissance euh, des, euh, des droits des travailleurs, donc ça c'est fait, ils ont pris aussi connaissance des lois, ils ont rempli leur schéma. C'est là qu'on passe, dans le fond, au jeu négo. Donc, euh, en tout cas, nous, ici, pour nous, c'est vraiment, je dirais, un cheval de bataille, là, le, le, le jeu dans l'apprentissage. On trouve que ça peut être intéressant là, à, à différents moments dans l'année, peut-être d'utiliser le jeu pour faire apprendre les élèves. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment de faire une simulation. Donc, les élèves sont en équipe. Il y aura des personnes donc, qui vont représenter le camp, si vous voulez, des, des employés. Et il y aura des élèves qui vont représenter le camp euh, de l'employeur. Donc, je vous montre rapidement bon, à quoi va euh, ressembler le jeu Nego. Donc, on a une petite euh, mise en situation là, pour euh, une entreprise euh, de transformation alimentaire. Donc, un petit contexte, l'entreprise ne va pas très bien cette année, donc elle n'a pas fait de profit l'an passé, mais on s'attend à ce qu'elle en fasse l'an prochain. Donc on voulait quand même mettre un petit contexte à cette négociation-là. Euh, donc, soit employeur ou employé. Et il y aura donc des règles de fonctionnement pour la négociation. Donc, euh, certains, comme je le disais, certains élèves vont jouer euh, des employeurs, d'autres des employés. Ils vont devoir négocier sur plusieurs clauses. Je pense que c'est un des objectifs euh, importants du jeu. C'est vraiment de passer à travers chacune des clauses et euh, d'avoir peut-être aussi une stratégie euh, puis de viser, bien sûr, des compromis. Ce qui est intéressant également, c'est que euh, dans nos exemples de négociation, ben, on a mis des choix de réponse pour chacune des clauses et euh, pas toutes, mais plusieurs vont contenir euh, certains choix qui sont non conformes aux normes du travail. Donc, je pense que les élèves, qui vont être capables de bien s'appuyer sur des arguments liés, par exemple, euh, s'ils s'appuient sur le site de la CNESST, bon, bien, ils vont pouvoir peut-être euh, mieux négocier à ce moment-là leurs droits euh, en sachant ce qui est conforme ou non conforme euh, aux droits du travail. Par exemple, si je prends la clause 1, bon, on constate assez rapidement que les choix A, B et C euh, ne correspondent pas au salaire minimum d'un employé là, qui travaillerait dans une usine. Donc, il faudrait commencer au moins à, à 13 et 50 euh, la négociation. Donc, on passe des clauses de salaire, mais on parle aussi d'heures supplémentaires, on parle de la période des repas, euh, on parle des vacances, des jours fériés, euh, on a mis aussi euh, les congés spéciaux, la spécialisation du travail, la sécurité au travail, donc ça touche vraiment là, euh, presque tous les aspects là, euh, qui peuvent être traités. Puis, donc, euh, il y a également, oui, il y a des choses qui touchent donc les normes du travail, mais il y a aussi les avantages sociaux qui, je pense qu'au cours de la négociation, ils vont comprendre euh, qu'un, justement, qu'un avantage euh, social, c'est pas nécessairement, c'est pas encadré, en fait, euh, par euh, la, no, les normes du travail. Donc, c'est pas nécessairement obligatoire. Et donc, à la suite de, cette, de ce jeu-là, à la suite de la négociation, ils vont devoir euh, venir approfondir, dans le fond, et justifier leur position, peu importe s'ils étaient employés ou employeurs. Donc, ça s'en vient. Donc, ils doivent répondre à la question finale. Donc, pourquoi avez-vous fait certains choix plutôt que d'autres? Et venir, euh, comme la compétence l'entend, venir justifier leur choix. Euh, on a proposé une grille d'évaluation chose qu'on fait là, pour euh, chacune euh, des tâches. Dans ce cas-ci, ça vient toucher là, la considération euh, des aspects légaux, donc être capable d'appuyer son choix vraiment par euh, la loi, dans ce cas-ci, les normes du travail. Et euh, l'élève peut exa examiner également là, les options. Donc ça, c'était la grille d'évaluation pour euh, la tâche euh, qui concerne les droits des travailleurs. Peut-être vous dire que je dois avouer que la majorité euh, des fois, on utilise euh, une grille qui est assez similaire. Là, euh, donc on va souvent aller chercher les avantages du choix et les inconvénients des, dans le fond, des options qui ont été rejetées. Souvent, je dirais là, que c'est plus ces deux... Euh, deux critères là, qui vont ressortir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la tâche là, sur les droits euh, des travailleurs? Où ça va? Super, merci. <rire> euh, Peut-être vous dire également là, que pour toutes nos tâches, là, on a créé des guides de l'enseignant que je pense sont assez complets. Là. Euh, puis même là, dans ce cas-ci, on a même rédigé à quoi pourrait ressembler euh, une, une réponse d'élève. Donc, j'arrive maintenant à mon deuxième volet, le volet sur la technologie. Euh, donc, si on commence avec « Utiliser Internet euh, », Bon, on trouvait intéressant là, de parler euh, de l'analyse critique d'un site Web. Euh, moi, je me suis replongée là, dans le programme tout à l'heure, j'avais même euh, oublié, dans le fond, cette partie-là du programme qui est comme à la toute fin. Là. Il y a deux annexes, dont une euh, qui parle justement là, euh, de l'analyse critique d'un site Web. Donc, je pense que le cours d'éducation financière peut être une belle porte d'entrée pour revenir sur ça. Des fois, ils le savent, mais des fois, il y a des élèves qui prennent dans, dans ne pas en être conscient. Donc, euh, parler par exemple, est-ce que quand tu es sur ton site Internet, euh, est-ce que c'est HTTP ou c'est HTTPS, de voir c'est quoi la, la différence. Donc, euh, HTTPS, ce sera un site qui est sécurisé. Euh, sur le site, est-ce qu'il re va retrouver beaucoup de publicité, par exemple? Donc, euh, ça va être très rare qu'on va trouver de la publicité euh, de Pepsi, par exemple, sur un site gouvernemental. Euh, Ensuite, est-ce que dans le pied de page, est-ce que tu es capable d'identifier qui est l'auteur, qui est l'organisme, etc. De voir que la majorité des sites web, finalement, sont quand même faits de la même manière. On a fait un petit résumé ici. Quelques, peut-être qu'on fait aussi de la recherche web, peut-être donner quelques petits trucs là à nos élèves pour raffiner les résultats. Hein. Quand on cherche dans Google, souvent on va regarder les trois premiers liens. Bien, des fois, on peut raffiner nos résultats. Donc, euh, quelques, quelques petits, petits trucs. Donc, euh, quand on écrit euh, OR pour « or » en anglais, donc euh, ça viendrait euh, trouver toutes les pages qui contiennent un des deux mots. Donc, c'est un « ou ». Si on met un petit « moins » collé à un mot, euh, ça va faire en sorte qu'on va faire une recherche qui va exclure, dans ce cas-ci, le mot « endettement ». Euh, quand on va mettre des guillemets anglophones collés, c'est que ça va aller vraiment chercher l'expression euh, parfaite. Donc, dans ce cas-ci, ce serait « pouvoir d'achat euh, ». Celui-là, je l'aime particulièrement. Donc, je vous fais un petit exemple. Si on vient écrire dans Google. Attends, je vais faire ici, comme ça, site 2.gouv.qc.ca » et qu'on écrit « salaire », Bien, on va être sûr, dans le fond, de chercher sur dans tous les sites web qui ont gouv.qc.ca dans leur adresse. Donc là, on va être sûr de trouver, dans le fond, un site gouvernemental qui va traiter du salaire. Je pense que ça, c'est quand même un petit truc intéressant. Puis je ne suis pas certaine que les élèves connaissent ce truc-là. Donc, je pense que ça pourrait être pertinent de leur montrer. Bon, ensuite, si on écrit, si on écrit par exemple « Define », ça va nous donner des sites qui vont contenir des définitions. Euh, on peut ajouter deux points avec certains formats de fichiers. Dans ce cas-ci, on a mis euh, deux points PDF, donc ça, ça trouverait seulement des fichiers qui sont PDF euh, dans Google. Là. Donc, plein de, de petits trucs, des fois, peut-être soit à remémorer ou à montrer à nos élèves. Même nous, hein, ouais, Rachel, <rire> tu as bien raison. Même nous, ça peut, des fois, nous aider là, quand on fait euh, des recherches euh, sur Google. Ça peut raffiner les résultats qui sont maintenant là, tellement, tellement nombreux. Il euh, y avait aussi toute la question de protection de son identité. Quand on, quand on commence à parler du crédit ou quand on parle de fraude également, donc, peut-être quelques notions à revenir, à, à traiter là, euh, avec, les, avec les élèves. Donc, autant euh, vérifier la provenance des, des pièces jointes quand on un courriel que euh, de ne pas donner, dans le fond, ces renseignements personnels à n'importe qui. Donc, voilà pour euh, la recherche. Euh, en ce qui concerne, bon, euh, s'interroger. Euh, on a fait plusieurs questionnaires euh, donc que ce soit pour venir valider des connaissances ou que ce soit pour venir euh, sonder en fait les élèves sur leurs connaissances. Euh, donc on a fait par exemple des kahoots comme je vous disais tout à l'heure donc il y en a un euh, pour l'introduction du cours mais il y en a un aussi pour euh, les droits en tant que travailleur. On a fait également euh, un Google formulaire. Dans ce cas-ci, c'est peut-être plus pour, euh, dans la compétence, là, il y a comme une, euh, euh, un endroit pour venir euh, comparer ses choix et euh, les relativiser. Donc, des fois, on pourrait poser les mêmes questions à toute la classe. Ensuite, voir le résultat que ça nous donne et venir voir, est-ce que l'élève finalement est-ce qu'il change d'idée euh, en connaissant la position de ses pairs euh, dans la classe? Euh, on a également fait, celui-là chez louis oui, un questionnaire socrative dans, avec une autre intention. Dans ce cas-ci, l'intention c'était vraiment, c'était la démarche de consommation. Donc, euh, quel bien ou quel service désires-tu te procurer? Donc, il, il écrit sa réponse. Ensuite, de réfléchir à ses besoins. Donc, c'est quoi, quoi tes besoins par rapport à ce produit-là? ce serait quoi les caractéristiques qui sont vraiment nécessaires selon ton besoin, c'est quoi ton budget. Donc, de passer à travers ces étapes-là pour finalement faire une recherche en ligne pour trouver plusieurs options et voir finalement ce serait quoi, quel objet euh, t'achèterais selon euh, les trois, euh, les trois euh, les options que tu as trouvées. Et de, bon, encore là, on pourrait venir dire les avantages de l'option choisie puis les, les inconvénients des options rejetées. Donc, c'était un questionnaire plutôt là, pour montrer une démarche de consommation. Donc, ça, c'était euh, le Socrative, dans le fond, euh, qu'on a utilisé là, pour euh, faire la démarche de consommation. Ensuite, là, le petit lien là, pour euh, Martin, peut-être. Euh, on s'est dit aussi que ça pouvait être intéressant là, de et même très euh, pertinent de montrer à nos élèves comment fonctionnent les tableurs. Donc, euh, autant que ce soit, bon, euh, Excel, Google, feuilles de calcul, etc., là, le, la majorité des fonctions de base sont toutes pareilles, là, sont, malgré euh, les outils. Donc, que ce soit euh, de savoir où on inscrit la formule, euh, l'incrémentation, donc, euh, dans Google, euh, feuilles de calcul, euh, ensuite. Euh, l'utilisation des onglets en bas, de les renommer, mais aussi de dire que, bon, en différents onglets, des fois, on peut faire euh, communiquer et relier, euh, dans le fond, des données, euh, d'utiliser le bon langage. Donc, ça s'appelle des cellules, par exemple. Même, euh, on pourrait leur montrer comment, après ça, créer des graphiques avec ces données-là. Puis, bon, ça a mené, dans le fond, à euh, un exemple pour planifier un budget. Euh, on a, oui, créé un modèle, mais à l'intérieur du modèle, il y a quand même certaines choses qu'on veut que l'élève fasse. Donc, c'est euh, au début, c'est comme un peu un modelage, mais l'élève, quand même, doit effectuer lui-même certaines choses. Donc, par exemple, on lui demande euh, d'insérer une ligne, euh, insérer la ligne 20, et ensuite, on lui demande euh, bon, d'ajouter une, une formule de somme. Donc, euh, voilà. Fait ça, c'était notre exemple là, dans euh, la situation d'apprentissage sur le budget. Concernant euh, les chiffres, bon, il existe également bon, l'application euh, MaPay de la CNST. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais c'est pour sensibiliser les jeunes vraiment à compter leurs heures de travail euh, pour qu'ils soient conscients puis qu'ils regardent leur paye, parce que je pense que c'est quand même un enjeu important. Puis bon, étant donné que c'est la CNESC qui a fait l'application, par exemple, après euh, cinq heures de travail, ben, on, tu peux avoir une petite notification qui dit euh, « Allô, allô, t'as le droit à une pause, tu viens de travailler pendant cinq heures ». Fait que bon, il y a aussi des petites notions là, de droit du travail euh, dans l'application. Euh, ça pourrait être aussi pertinent de montrer là, comment rédiger euh, à l'ordinateur euh, son CV, là, donc quelques fonctions de traitement de texte. Ça fait quand même partie bon, euh, euh, de, du cours d'éducation euh, financière euh, dans la section « plus euh, travail ». Et euh, on trouvait aussi pertinent peut-être de montrer à créer et à conceptualiser. Euh, donc euh, l'exemple qu'on vous propose c'est euh, plus par rapport à la, encore au droit du travail puis à la sécurité même euh, sur les lieux du travail. donc euh, propose de créer une, euh, une vidéo. Et il y en a également une euh, par rapport à la publicité, c'est vrai. Euh, donc, euh, ici, on vous propose là, euh, certaines applications. Donc, que ce soit euh, iMovie, euh, Windows Movie Maker, ça, je ne sais pas si c'est encore à jour, là, mais et, euh, Adobe Spark. Euh, donc, pour euh, faire un petit montage euh, vidéo et euh, filmer des images en classe, on avait réalisé, euh, on a réalisé une tâche avec euh, Jean-François. <coughs> à l'école de la découverte, lui est euh, au centre de services scolaires euh, de la riveraine. Donc, euh, ses élèves, euh, donc, euh, se filmaient là euh, sur un enjeu, dans le fond, euh, lié aux normes du travail, et à la sécurité du travail. Puis, je voulais juste vous rappeler qu'il existe encore, parce que moi, quand j'étais au secondaire, ce concours-là existait et il existe toujours. Je pense qu'il est mis à jour. Euh, chaque année, donc, euh, c'est le concours de la CNSST. Donc, des fois, ça peut être euh, une motivation supplémentaire pour vos élèves de savoir, donc, euh, qu'il y a 5 dollars en jeu. Donc, euh, pour ce concours vidéo-là, qui est vraiment en lien avec euh, le cours euh, d'éducation financière. Donc, dans ce cas-ci, la date limite, c'est le 18 mars. Euh, Jean-François, ce qu'il fait avec la vidéo de Jean-François, c'est que vous avez, euh, avez aussi des exemples qui ont été réalisés par ses élèves. Donc, euh, vous l'avez dans la diapo euh, 37. Oui. Tout à fait. Merci, Steve. Euh, on proposait ég euh, également de conceptualiser euh, Bon, on a plusieurs outils, là, que ce soit PictoChart, Easily, Pouplet, Mindomo. Donc, il y a certains concepts qui nous semblaient.. Euh, qui nous semble vraiment important, là, que ce soit travail, consommation, épargne, imposition, par exemple. Donc, ça pourrait être des, des concepts qu'on peut venir travailler avec les élèves à l'aide d'outils de, euh, de réseau conceptuel ou infographique. Et il existe aussi là, vraiment beaucoup sur internet des euh, simulations et des tests qui peuvent être effectués par les élèves. <rire> D'ailleurs, tout à l'heure, le Martin, tu parlais de euh, la carte de crédit. Je pense que, en tout cas pour nous, une barre sociale, c'est un calcul qui est euh, complexe. Fait qu il existe des simulateurs là, justement pour euh, faciliter. Euh, ces calculs-là, donc on dit le solde total à rembourser sur notre carte de crédit, c'est quoi le taux d'intérêt annuel de la carte, euh, le pourcentage de remboursement minimum qui est exigé et le montant minimum euh, de remboursement qui est exigé. On dit nous qu'est-ce qu'on désire savoir, puis après ça, là, ça nous génère des résultats. Puis des fois, euh, ça fait mal au cœur, je pense qu'il est important de le montrer à nos élèves comment euh, ça fonctionne. donc euh, une carte de crédit et les taux d'intérêt, surtout des cartes de crédit. Il existe aussi, bon, euh, des questionnaires qui sont déjà faits là, dans ce cas-ci. Ça, c'est sur le site là, du gouvernement euh, du Québec, je pense. Donc, euh, pour un peu explorer là, les avenues professionnelles, puis s'ouvrir, dans le fond, à, à des activités professionnelles en, en se connaissant, donc selon ses intérêts, selon ses habiletés ou selon des activités professionnelles. Je vais quand même aussi prendre euh, quelques secondes. Il me reste une minute là, mais pour euh, vous parler de Finicolab, si vous ne le connaissez pas. Donc, euh, le, un des jeux là qui nous a vraiment attiré notre attention, c'était le jeu de la double enchère. Donc, il y a des élèves dans la classe au hasard euh, qui sont vendeurs, d'autres qui sont acheteurs. Puis c'est euh, la question de la vente euh, de barres de chocolat. Mais euh, au final, l'objectif, puis que je pense que les élèves en tirent de ce jeu-là, c'est qu'ils vont mieux comprendre le concept d'offre et de demande, qui n'est pas toujours simple, et surtout aussi celui du prix d'équilibre. Donc, de voir à un moment donné que dans chacune des simulations, là, on va trouver un prix euh, d'équilibre où est-ce que l'acheteur euh, et le vendeur vont se, se rejoindre dans la courbe. Puis ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est de oui, on le fait une première fois, pour comme ça l'approprier, mais les, avec les élèves, je pense que c'est important de le faire qu'on dirait une deuxième fois euh, parce que là, on dirait qu'ils ont mieux compris le concept puis arrivent mieux là, à, à jouer. Ça se passe quand même assez rapidement. On voulait également vous mentionner que euh, le matériel d'éducation financière est aussi disponible en anglais là, si jamais pour vous, là, ça, ça peut vous, ça peut être pertinent là, dans votre milieu. Donc, petit rappel, donc je vous rappelle que toutes les activités, les tâches dont il a été question euh, se retrouvent donc, dans Ressources sur le site Récitus. Donc Ressources, puis ensuite on va choisir la matière, Éducation financière. C'est là, là que vous allez avoir accès à euh, chacune euh, des tâches. Merci. Moi, je voulais juste aussi peut-être dire que, tu sais, le quand on a fait ça euh, en 2017, je pense, à la base, c'était vraiment une collaboration euh, avec plusieurs partenaires. Là. Donc, pour nous, c'était vraiment important que le matériel qu'on crée là, euh, soit euh, fiable. Donc, euh, on a beaucoup travaillé avec euh, l'UQTR, donc ouais, le département des sciences comptables, mais aussi euh, c'est en partenariat avec euh, donc, euh, autant l'AMF, la CNSST, Revenu Québec que l'OPC donc euh, qui ont été nos partenaires puis qui ont commenté notre travail là, tout au long de la rédaction de ces, de ces activités-là. Si vous avez d'autres questions, si jamais vous tombez en quelque part sur un lien brisé, n'hésitez pas euh, à communiquer avec nous, donc info-atricitus.qc.ca.